Salut à toi, c'est Nord des Guerres, c'est Pookie, tu es sur Commander TV et ici, ça parle Wargame. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Darkan et Mogor de l'équipe des semi-croustillants. Rapport de bataille, Astra Militarum versus Orc, c'est parti. Donc Darkan Mogor, vous êtes des représentants éminents de l'équipe des Semi-Croustillants. est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de cette équipe Bien sûr, alors la Semicroussian c'est une équipe qui a démarré il y a, quoi il y a un tout petit peu plus d'un an, il me semble qu'on s'est formé en août de l'année dernière, ouais, bien euh, bien donc bien. Euh, on s'est formé parce qu'on était un groupe de potes, où on jouait tous à la WEC Taverne, on faisait tous des tournois, euh, plus ou moins tous ensemble en fait, et, euh, et comme on était plusieurs à déjà faire les qualifs ETC par le passé, et bien, du coup on s'est tous lancés tous ensemble dans l'aventure, ce qui s'est plutôt pas trop mal déroulé jusqu'ici, puisqu'on est quand même allé jusqu'au D1, ouais. euh, donc on est assez content. Et en termes d'état d'esprit, alors ce micro-sillon, c'est pas parce que vous êtes fan de Benny Hill, je suppose, c'est plus, euh, plus, plus, plus autre chose non, Tout à fait, donc c'est plus une, un, un hôtel dressé à la barbarie. Oui, voilà. Ok, donc plus des fans de Kaamelott, bonne bouffe et des, des bons déconneurs aussi euh, donc vous, vous rejoignez à la WAC Taverne, euh, à quelle fréquence, vous êtes combien, etc, etc. Qui est votre capitaine bah, Le capitaine, donc, Perc qui est assez connu, qui a fait des vidéos CDT, LETC, l'ESC. Euh, on se rejoint à peu près euh, deux, euh, trois ouais, fois ouais, par semaine en voilà, fonction des, des possibilités des uns et des autres. Ah, de tout le monde ne vient pas, évidemment, à la WAC Taverne. Mmh. Voilà, il y a un an, on était euh, neuf. Et je oui. pense que maintenant, on doit être 12. On est passé à 12, oui. C'est ça. Tout mmh. à fait. Cool. Et on a coupé les vannes maintenant. <rire> Parce qu'on ne sait déjà ouais. pas quoi faire avec nous. Ouais, c'est sûr. Bah, euh, c'est vrai qu'après, bah, il faut savoir gérer l'équipe aussi, avoir des gens, des remplaçants, des spagnes partners, ce genre de choses-là. Et puis, ça ne sert à rien d'être trop aussi. Euh, en termes de tournois vous, auxquels vous avez participé, vous avez participé à l'IR cette année, vous avez participé au Calife de, pour devenir équipe de France mmh. l'année dernière, où vous avez été allé jusqu'au D1. Euh, cette année, je suppose que le but, c'est de faire un minima la même chose oh bah Oui, évidemment. Oui. Oui. Ça, ça reste l'objectif. Ouais. Bon, si on peut même finir qualifié, c'est encore mieux. Mais on va se battre à chaque D3, D2. L'année dernière, on était passé au D2. C'était des, des, un beau tournoi, une belle game. Donc mm -hmm. euh, euh, là, je pense que ça va se reproduire de la même oui. manière. Oui, euh, surtout que cette année, 40 équipes quand même en rien liste, donc acquis, euh, il y a rien a... n'est rien, rien, rien acquis. Ah, puis il y a de la concurrence en plus. Ouais, hein, hein, il y a beaucoup de concurrence et tant mieux. Oui. Tant mieux, oui. Ouais. ça élève le vraiment... niveau du wargame français. Et pas puis, nouveau, euh, etc. Et c'est vraiment cool. cool. Ok, euh, bah, très bien. On va pouvoir passer au rapport de bataille. C'est parti. Eh bien, Marcane, on t'écoute pour la présentation de ton armée Astra Militarum, Blood Angel. Yes. Alors, euh, trois détachements dans, dans cette armée. On va commencer avec euh, la Brigade Catachan. Donc, cette Brigade est, est donc conçue pour être un détachement Vigilus Humpers uh, Infantry Conclave. C'est une Brigade assez classique. Il y a trois Sentinelles, donc là vous n'en voyez pas une puisqu'elle est en réparation. Euh, 80 gardes, 9 mortiers. Au niveau des personnages, donc on va avoir euh, en choix d'élite un petit prêtre, le monsieur avec euh, la, la bannière, Harker, qui est vraiment Harker, un Astropathe et un Platoon Commander sur sa ruine. Et en QG, nous avons un petit Straken converti et deux compagnies commandeurs convertis eux aussi. Ensuite, continuons sur les Astra Militarum. Hop. Donc deuxième détachement Astra Militarum, cette fois-ci c'est un bataillon. Euh, détachement Vigilus aussi, c'est un Emperor of the Wrath Ashery vous pétez mon plus bel accent pour l'occasion. La vache, hein. c'est incroyable. incroyable hein. euh, donc Superbe wyvern peinte par MAM. Des cultistes euh, qui me serviront de GI pour bien démarquer les deux, euh, les deux détachements qui ont été peints par Hulum. Euh, deux amis qui ont leur propre service de peinture, je me permets de faire une petite pub. Placement de produit. Voilà, placement de produit, je, je ne gagnerai foutrement rien. Euh, dedans nous avons le petit personnage qui est devant les wiverns. c'est mon Master of Ordnance, euh, qui est reconnaissable avec son petit sceptre ce que n'a pas d'armes en fait à Master of Ordnance. Euh, nous avons un primary sub-psyker et un compagnie commander pour mener tout ce petit monde. Et bah, ma foi c'est à peu près tout. Et on termine par le détachement Blood Angel avec trois Smash Captains, eux aussi peints par Ullum, et deux Drainout Librarian qui eux par contre ont été peints par moi. Euh, c'est ce qui... pour ça qu'on voit une vraie différence. Donc euh, l'armée le... en elle-même euh, c'est globalement un tapis d'infanterie euh, qui va aller euh, occuper la table euh, tout en essayant d'offrir le plus de, de répondants possible, on est quand même sur du Catachan donc on est sur 3 attaques, 2 force 4 par tête de pipe pour peu que Straken et le prêtre soient dans les environs euh, beaucoup beaucoup de personnages pour profiter au maximum de la, bah, des règles de ciblage des personnages et me permettre d'aller récupérer les objectifs en plein milieu de la pampa euh, et après toutes les petites unités pour aller prendre le terrain et surtout la partie Blood Angel qu'elle a pour vraiment casser du gros puisque je n'ai aucune arme anti-char à part ça euh, et pour tout ce qui est de l'occupation de terrain adverse, j'ai les Verne pour s'en occuper. Et en fait, mon objectif, finalement, c'est ça, c'est tenir la table en empêchant mon adversaire de la prendre et euh, tout en essayant de casser tout ce qui me pourrait me faire un petit peu trop mal. Bon, alors Darken, je tiens à te dire, là, sur la dernière série de, de Battle Report qu'on a fait avec Commander TV, euh, l'Astra n'a pas brillé par euh, ses performances. Euh, tu es là pour euh, laver les différents affronts qui ont été faits à l'Imperium. Eh bien, je vais tâcher de faire au et mieux fait. Je, je, je suis on ne peut plus près plus, les Catachans, c'est un petit peu des, des, des casseurs d'orques. Alors, fluffiquement, ouais. ouais. Bon, Pas autant que s'il y avait Yarik dans, dans l'affaire, oui, mais, oui, mais bon, bon Yarik est être, cher. Euh, J'aurais pu le mettre, mais okay. il, est, il est vachement cher. Bon, ouais, bah, bonne chance à toi. Bah, merci. Alors Pour cette partie, mon armée est composée de trois bataillons. J'ai d'abord un bataillon sur la gauche euh, d'escul, qui est composé de deux shock attack guns et de trois escouades d'orques. Une escouade de 30 euh, avec une pince et des flingues, donc des, des shootas. Et deux escouades de 10 à chaque fois avec une pince et, euh, qui coupe et, et automatique. J'ai ensuite une euh, une, euh, un bataillon euh, à nouveau de desculs avec mon big boss, donc mogor, flingue qui calme. Ouais, voilà, avec son petit squeak d'attaque. Euh, un shotgun attack gun qui euh, prendra la, la, la fameuse maintenant euh, relique euh, Vigilus. Deux escouades de D-Boys euh, qui coupe automatique et une pince. Une escouade de 30 avec des shootas et une pince. Deux, deux petits canons euh, qui sont, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais c'est des, des smash -a gun, donc c'est des trois tirs. Et j'ai deux petits persos. Euh, enfin pour finir, euh, Grott Sneak, qui va jouer le rôle de Toobie pour toute l'armée. Et puis euh, un mec, qui est juste là pour, pour être là et occuper les objets, on en reparlera. Et enfin j'ai un dernier bataillon, Ban Moon, avec deux Weird Boys, 15 Casseurs de Tanks, 30 Grottes, 3 x 10, et 15 Lutaz. Donc euh, ouais, on est sur une liste euh, hyper shooty j'ai l'impression, avec le dernier dernier bataillon Bad Moons, et ensuite derrière, bah, beaucoup, de, beaucoup de boys devant euh, avec les bataillons Devskull, c'est ça C'est ça, sachant que ce serait euh, se méprendre que penser que c'est que les et que les... Que les... Quel est Bad Moon qui tire dans cette armée, puisqu'on a les trois Shock Attack Gun et les deux canons qui, euh, qui taffent euh, sévère ah, mais Je voulais pas le dire parce qu'en fait, il y a Darkhan qui écoute derrière et je veux pas révéler ta, ta superbe stratégie. Euh... jamais affronté le Shock Attack Gun. Non, jamais. <rire> euh, dernière question. Il y a une relique qui est utilisée, le fameux Shock Attack Gun Vigilus. Mais sinon, est-ce que tu as d'autres reliques qui sont utilisées euh, dans, euh, dans ces différents détachements ou pas En fonction de la liste de Darkhan, je peux décider de le faire. Euh, connaissant un petit peu sa liste, euh, puisqu'on va se la présenter là euh, après, il est probable que je prenne un, une pince magique sur mon chef pour euh, taper ces drain notes qui viendraient dans mes lignes. D'accord, ok, ça marche. Bon, bah écoute, on te souhaite bonne chance pour, euh, pour cette partie. Et eh bien, allons-y. à toi l'honneur, je t'en prie. Merci, cher adversaire. Attention, c'est parti, la chatte. La machette. C'est un flamboyant 2. Est-ce que je peux faire mieux Non. Eh bien, Je relance. C'est un D2-2. Beaucoup trop suspense dans ce G. C'est un 5 pour moi. Je placerai donc les objets en premier. Et avant ça, on va faire la séquence d'avant-partie. Tout à fait. Euh, c'est toi qui as gagné, donc tu commences à me dire si. C'est moi qui vais commencer. Donc, euh, seigneur de guerre en tout premier. Donc, mon seigneur de guerre, ce sera l'un de mes Dreadnought Librarian, celui qui est en bleu. L'autre étant en noir. Son de seigneur de guerre, ce sera artisan de la guerre, donc plus 1 au dommage. Ok, moi, mon seigneur de guerre, c'est mon Shock Attack Gun Vigilus. Euh, il a sur sa liste euh, le trait brutal but uh, cunning ou un vert, je sais plus, qui permet de redéployer des unités avant de commencer. Ok, euh, sort euh, Power psy. Donc, moi j'ai 4 Psykers, 2 Dreadnought et Brian qui vont tous les deux prendre les mêmes sorts, c'est-à-dire les ailes de sanguinus mmh. et le Quickening. J'ai oublié la traduction française. Mon Psyker Primaris va prendre le Night Shroud et euh, le sort qui permet de réussir automatiquement son test de morale dont le nom m'échappe. Et mon Astropathe va prendre le Bouclier de l'Empereur, euh, qui est donc le plus 1 à la sauvegarde. D'accord. Moi j'ai deux euh, Weird Boys qui ont tous les deux Dad euh, Jump, parce que c'est important. Euh, et je vais en prendre un, avec euh, un point de commandement, euh, dans la foulée, euh, qui prendra un deuxième sort, il va prendre headbanger. C'est un sort qui permet de tuer une, un, un patron blood, par exemple, <rire> sur un 5-2. Mais dis-moi, les stratagèmes avant-game, c'est pas après... Les oui, mais qui... je te donne une indication ah, parce que tu vas, tu vas avoir besoin de ça pour gagner. Oui, je sais bien. <rire> okay. euh, attends, du coup, les stratagèmes avant partie. Donc moi, j'ai deux détachements Vigilus. j'ai un détachement euh, Emperor's Wrath Artillery, donc c'est le détachement qui fait que les wigwams, elles tirent bien. Un détachement des Emperor, Emperor's Conclave Infantry ou Infantry Conclave, je ne sais plus exactement de l'ordre. Mm. C'est celui qui, dit que, qui me permet, quand tu, une de mes unités meurt au corps à corps, de frapper avant de mourir. Ensuite, je vais dépenser euh, dans la catégorie des reliques gratuites, mm. je vais prendre euh, le, euh, les ailes de l'ange sur un de mes patrons Blood, euh, je vais payer la vision de Sanguinus pour les trois patrons Blood. Mm. Je vais payer un point de commandement supplémentaire pour avoir que mon Master of Ordnance soit le Field Commander de mon détachement. Donc, il a le droit de sélectionner un trait de Seigneur de Guerre et je vais prendre son trait de Seigneur de Guerre qui fait que les Wyverns à 6 pouces autour de lui euh, sur des 6 pour blesser font paix à moins 1. Okay. Euh, non, d'ailleurs, en fait, je ne vais pas le prendre parce que toi, tu as que des T-shirts énergétiques, donc ça ne me sert à rien. Exactement. Du tout. Donc, je ne vais pas prendre ce trait. Euh, ouais j'ai gagné un ça PC. Ça y est, je fais changer de stratégie <rire> Adaptabilité. Par contre, ce que je vais prendre quand même, c'est euh, la relique qui me permet de cibler une de mes chimères et de lui faire ignorer les couverts. D'accord. Une donc, wyvern, je fais... donc. Oui, euh, j'ai chimère. Ouais, c'est Ça, c'est l'habitude de tc okay. Et je crois que c'est tout. Ok, donc moi, je t'en ai donné un, c'était le, le weird boy qui prend un deuxième pouvoir. Mm -hmm. Et euh, je vais prendre une deuxième relique. Donc la première étant le gun de Vigilus avec évidemment le d'étachement spécial et je vais prendre pour mon big boss euh, la pince euh, magique euh, qui fait euh, des trois dommages automatiques. tu as de vraiment tuer mes BA efficacement. Voilà. De me donner la possibilité de le faire, donc, tout à fait. Donc du coup j'ai placé les objectifs en premier, donc sur ce scénario on est obligé de placer un objectif, enfin, deux objectifs pardon, dans chaque zone de déploiement et deux dans le no man's land. Donc j'ai placé l'objectif 1 au niveau du no man's land et très très proche de la zone de déploiement qui m'arrangeait le plus. Euh, comme ça si jamais je la choisis, j'ai un objectif euh, comme je les aime. Cacher, je peux me cacher derrière, etc. c'est lui qui l'a, de toute façon, peu importe, puisque la plupart de mes tirs sont hors ligne de vue, donc même s'il vient le chercher, je, il se met à portée de mes tirs. Euh, J'ai ensuite placé euh, un objectif dans le fond, de la zone de déploiement qui me plaisait le plus, toujours. Euh, idem, comme ça, si moi, je peux me mettre là-bas, euh, tant mieux. Si c'est lui, bah, de toute façon, bah, encore une fois, hein, moi, un tir sans ligne de vue à une portée relativement longue. Et le dernier objectif, je l'ai placé dans le fond de l'autre zone, pour quand même garder mon petit objectif du fond sur lequel mettre mes wyvernes, et parce que, lui, l'autre objectif que je voulais mettre au milieu de la pampa euh, dans, sa, dans la zone de déploiement, euh, ben, en fait, il, il, je m'étais dit qu'il allait le faire, donc du coup, euh, je n'ai pas pris la peine de le faire, moi. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, j'ai euh, fait évidemment un miroir euh, par rapport à Darken. Euh, il a placé euh, l'objectif 1 dans la zone du milieu, j'ai donc placé mon objectif aussi dans la zone du milieu, sinon il aurait pu déséquilibrer le, le terrain. Euh, donc j'ai placé le 2 euh, en bord de zone également. Euh, ensuite j'ai placé, j'ai pris soin moi de placer tous mes objectifs euh, en vue, euh, puisque moi j'ai des chocs, attack guns, des pillards et plein de roquettes qui ont tous besoin de voir quelque chose pour tirer. Et donc mon objectif, euh, c'est de, de faire en sorte que quand il est sur les objectifs, il, il soit dans ma vue. Euh, moi, je voulais plutôt obtenir une table euh, qui polarisait les côtés, puisque je pense qu'il occupe plus facilement le centre que moi. Euh, donc là, c'est plutôt, euh, plutôt euh, mieux pour moi, même si ça reste une, une, une partie euh, qui va être extrêmement disputée. Et donc le rôle pour savoir euh, le choix du bord de table, bien au centre de la table. Darkhan, tu commences 5 5 Mogor Allez la petite main 4 côté vert pour Darkane, côté rouge pour Mogor. Alors j'ai potentiellement le premier tour euh, si jamais Darkane n'a pas de chat. Euh, j'ai donc mis une escouade de 30 orques, les élastiques jaunes avec des shootas devant, prêts à bondir, euh, suivi euh, de mes quatre escouades de 10 orques euh, qui viennent tous faire une petite étoile euh, du côté de Grosnik. Et de mon big boss euh, qui sont en position centrale. Derrière lui il y a le, derrière le big boss, il y a le, le, le warped avec euh, avec le pouvoir psy Headbanger euh, pour menacer ses méchants. Euh, J'ai mis sur chaque flanc de mon armée euh, un canon. Hein, pour euh, pas lui laisser le choix de, de m'outrange ou de se mettre euh, dans des endroits où je peux pas le voir. Euh, J'ai aussi séparé mes chaque gun, j'en ai mis un à côté de ce canon sur le côté, et deux autres sur une urine avec une belle ligne de vue, sachant que avant de commencer, euh, je vais pouvoir en redéployer probablement, euh, donc aller chercher des lignes de vue qu'il a essayé de me frustrer. Euh, derrière, on a un truc assez classique, les 30 grottes euh, qui sont prêts à shielder les, les pillards, euh, un euh, weird boy qui va faire jump, les... Casseur de tank que j'ai mis parce que je me suis rendu compte qu'il allait probablement mettre ses wyverns au fond Et que du coup il ne pourrait pas me les menacer, euh, tour 1, donc ça m'économise des PC Et enfin j'ai 30 boys en réserve Donc mon petit darky c'est à toi de euh, commenter ton déploiement Très bien, alors donc moi je me déploie en second en ayant la, la, la quasi-certitude en tout cas à 5 chances sur 6 de jouer en second. Et, et je me suis assez vite retrouvé face à une évidence, je n'arriverai pas à cacher tout le monde. Euh, notamment, il n'existe il il existe que deux possibilités pour moi, enfin, enfin bon, j'ai même qu'une seule possibilité de cacher mes trois Wyverns. C'est d'en mettre deux euh, au niveau du bloquant central, euh, de façon à ce que euh, ni ces Smash Hagen, ni ces euh, Shock Attack Gun me voient. Le problème, c'est qu'en faisant ça, du coup, je ne cache aucune figurine d'infanterie, sauf qu'en fait, ça ne me permet pas du tout de gagner. Donc tant pis, je laisse les Wyverns dans le fond. Et euh, je prends le pari d'en de, perdre une voire deux dans les deux premiers tours. Euh, J'en garderai, il y en a une qui est vraiment quasi invisible, donc je suis quasiment certain de, de, ne, pas, de ne pas me faire tirer dessus. Du coup, à côté de ça, moi j'ai caché un maximum de gardes derrière le bloquant central. L'idée étant de faire des blobs de 20 euh, le plus rapidement possible pour déjà profiter au maximum des attaques supplémentaires et éventuellement profiter au maximum de tous les stratagèmes qui peuvent me permettre de survivre. C'est-à-dire, bon, le stratagème qui me permet de taper en mourant, mais ça, c'est n'est pas vraiment de la survie. Le stratagème qui me permet d'avoir plus 1 à ma sauvegarde, plus moins 1 pour être touché au tir, plus le sort de plus 1 à la sauvegarde. Ça devrait me donner une certaine résilience. Euh, le reste des gardes que je n'ai pas pu cacher, je les ai donc mis devant afin déjà de l'empêcher de feb sur le côté, sur mes, sur mes sentinelles et sur mes wyverns. L'idée étant de l'empêcher de, de se loquer sur tout ce qui dépasse. Euh, et au pire, si jamais il décide de venir me la jouer en frontal, euh, je suis très bien placé pour lui faire euh, une, une contre-attaque musclée. Euh, ensuite, après, j'ai placé les personnages un petit peu partout, euh, de façon à menacer le plus de choses possibles. Euh, Est-ce que je vais les envoyer en mode mission suicide euh, pour, euh, pour détruire tout ce qui m'embête chez lui, c'est-à-dire ses personnages, euh, ses, les Smash Hagen, les Lutas, etc. Ma foi, c'est la partie qu'il décidera. Et puis, euh, bah, voilà, j'ai fait globalement ce que je pouvais avec les décors que j'avais. Et on va essayer de faire au mieux. C'est un, un 4, c'est tristement. C'est dommage, le 6 était sorti. Tu n'as pas pris limite Ce sera donc Mogor qui commencera. Disons la joie et l'allégresse sur le visage de Mogor. <rire> je vais redéployer des 3 Unité plus mon Warlord potentiellement. On laisse prendre un petit dé ici. Et le jeter. D3. Ce sera donc deux unités. Dont mon Warlord. Euh, donc là je me suis redéployé en mettant un choc attack gun à portée d'une autre... Euh, et En vidine de vue d'une autre euh, Wyvern. Euh, dans le fond. J'ai légèrement redéployé mes, mes pillards pour en sortir d'eux qui étaient derrière un mur. Et les mettre à la place de celui qui vient, que je viens de bouger. Ma stratégie de ce tour va être de tuer des Wyverns. Voilà, et tout ce qui peut tirer sans ligne de vue. Donc je vais concentrer ma puissance de feu sur les mortiers et les wyverns. J'ai quelques lignes de vue, je vais en profiter. Et l'idée c'est d'aller aussi, d'adjump un truc, mais là aussi pour tuer du mortier, pas forcément du garde, avec la grosse escouade de 30. tirage des objets pour rappel, il y a déjà eu un retrait de certains objectifs, notamment voilà. Euh, Régicide, ordre prioritaire et marche forcée qui font partie maintenant des nouveaux corpus de règles ETC et en plus tu as retiré domination et interdire la zone promogore Darkhan, celui-ci a enlevé les trois mêmes donc euh, Régicide, ordre prioritaire reçu et marche forcée et il a enlevé également domination chasseur de sorcières et interdire la zone pour ce scénario en début de tour, quatre objectifs sont piochés et l'adversaire peut en retirer un. Enfin va en retirer un. Donc nous avons suprématie, dompter le warp. Défendre l'objectif 2. Défendre l'objectif 5. Euh, Darkhan, lequel des objectifs vas-tu retirer suprématie. Phase de psy, Mogor va lancer un Da Jump. Lui sur les jaunes. Passe parce que je suis à plus 3 donc résultat de 5 ça passe à plus 3 parce qu'il a plein de monde autour de lui il va pouvoir da jump positionnement après le da jump de la bande de boys ensuite je vais lancer deux je vais lancer deux smites dans le vide Puisque je dois faire 3 pouvoirs psychiques pour marquer 2 points. Alors, afin de valider son objectif maelstrom, Mogor va lancer des smites dans le vide pour rien. Mais ce qui lui permettra est... de valider son objectif. Ça 8, plus 3, plus 3, 11. Et ici. Et là-bas. 5 plus, et plus 2, je pense. plus 2, 7. Donc on est bon. Il valide donc son objectif maelstrom. De lancer trois sorts. Les mortiers sont pris pour cible par les squads de boys ici avec leurs flingues. Donc il y en a quatre qui vont tirer sur les squads de derrière. Et les squads jaunes vont se faire cibler par tout le reste. 39. 40 tirs moins 1, 39. 39 sur les mortiers jaunes. Sur les mortiers jaunes. Donc euh, le choix du DevScuse se justifie ici. Donc euh, à chaque type de jet, il peut faire une relance par escouade. Les sauvegardes. Donc ça c'est un mortier mort, ça c'est un mortier mort, et ça c'est un autre mortier mort. Et il en restait de la place pour un quatrième, <rire> éventuellement. Voilà. Ils avaient mieux réparti leur tir. Donc ceci est un premier sang ouais, pour les orques. Choc attack gun relique. Il qui va, tirer. va tirer. sur la wyvern qu'il voit derrière. On y va pour la force. C'est une force, euh, somme toute euh, pas ouf. Et alors du coup, ma Nombre question... de tir, oui. Euh, Est-ce qu'en tant que depth Skull, tu peux relancer un dé là Non, c'est touche, blessure ou dégâts. Très bien, au moins c'est clair pour la street. 8 tirs. 8 tirs, c'est plutôt pas mal. On prend des dévers parce que c'est un orc. Et donc on y va. Ouh <rire> En plus il fait C'est un Deskull, donc je relance un D. Il touche. Ouh, je je fais un Dakar. Que je suis un connard. <rire> J'ai donc 4 touches qui vont blesser à 5, parce que euh, je n'ai pas le trait de seigneur de guerre qui me donne plus 1, qui est souvent pris par les joueurs orques avec un shock attack gun. On y va. Et ben voilà, il n'y a je pas besoin de plus 1. Hein. Je suis un connard. Desculé. Je suis un desculé, un connard. Voilà C'est ça qu'on va voir à plus 6. Euh, J'allais dire, Darkan, ta sauvegarde, mais non. Hein parce que tu as fait à moins, 25, <rire> moins 5. Il 5 il ah, J'aurais bien aimé avoir le, le, le visage à l'instant, il a dit Darkhan, ta sauvegarde, mais non. <rire> <rire> On a donc 4 Dead dommage. dommages. Et comme je suis un Descule et un connard, voilà. Le... voilà. Est... Elle est morte. Ça fait 14 PV. Est-ce que, euh, est que nous avons une explosion Non. Non. Donc, c'était celle-ci celle-là que je voyais. Celle-là Celle-là qui voyait, ouais. Donc ça fait une première wyvern de tomber. Donc, euh, pour l'instant, euh, par rapport aux objectifs qu'il s'est fixé, Mogor est plutôt pas mal. Retirer les tirs indirects. Et Ensuite, il va continuer sa phase de tir. L'option maintenant de retirer avec mon Shock Attack Gun. Oui. Mais je n'ai pas de cible euh, alléchante. Euh, et donc, c'est probablement lui qui va l'utiliser. Et avec lui, je vais prendre euh, Daka Daka. Hein, pour m'assurer que cette sentinelle va... va mourir. Donc, le Shock Attack Gun ici va tirer. Sur les sentinelles, là. Donc, je passe à 11 points de commandement. Hein. Donc, on est à 11 points de commandement pour Mogor. J'ai un des petits tirs. 5. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Il touche sur du 5. C'est un deskul. C'est un daka. Ça fait une touche. Tu fais, tu fais plein de 1, hein. c'est beau. Est-ce qu'il blesse J'ai pas fait la force. on dit sur la force. La force. C'était une force 7. Force 7, sur du 3, c'est pas bon. Et 7. Je peux relancer. Parce que tu descuples, je Voilà, une blessure. Et Ça nous fait donc, Surtout sûrement pas 2, 5 PV. 5 PV sur la sentinelle. Donc tu retires avec la force. Tu retires tout. La force. 12. Donc là, si je la touche. Oui, mais là, on va être pas mal si tu touches. Elle est mal. Allez. Oh voilà, 6 tirs. C'est un des toujours. Oui. Voilà, donc il a 4 deux fois. Ouh oui. Ça fait un nombre de 6 hallucinant. Donc, elle prend 4 des 3. 4 des dommage mortel. Et donc, elle est morte. Ne lance pas CD, ils font beaucoup de 6. C'est bon, ça n'explose pas. Ça n'explose pas. Les pillards vont tirer sur euh, les mortiers euh, visibles. Nombre de tirs. Nombre de tirs. 3. 3. 1, 2, 3, 4, 4, Ce qui est quand même dingue, c'est que sur ces nouvelles moutures d'armée orc. Et la phase de, de, de shoot est quand même la plus longue. Hein. Mmh. Ah oui, c'est euh... bon, c'est sympa aussi, ça va avec le fleuve du Daka, Daka, Daka, Daka, Daka. Là, donc, t'as tout ça de sauvegarde sur du euh, Paquet de sauvegarde à 6 sur, ouais. euh, euh, sur, euh, sur les mortiers. Et c'est encore une réussite orc donc sur sur les mortiers. Il ne reste plus qu'un mortier, une wyvern. Donc fin de phase de tir, pas de nouveaux tirs de la part des pillards. Euh, on a un Darkhan qui s'est fait shooter une bonne partie de ses tirs indirects. Euh, pas mal de réussite de la part de Mogor sur son nombre de tirs, sur son nombre de, de PV retirés. Euh, il a mis à mal deux sentinelles. Euh, il a aussi shooté quelques, quelques gardes. Et il conserve ses CP pour la suite. Euh, en ne faisant pas son double tir. Phase de charge, euh, l'escouade de Devskull qui est là va charger euh, 4 escouades en tout de garde. 2 qui est hors de ligne de vue pour un Overwatch et 2 qui sont en ligne de vue. Euh, C'est une charge à 9. Charge à 9, reroll. C'est parti. C'est un flamboyant 8 Stat nous enseigne qu'il faut mieux relancer un seul dé. 5. Non, c'est un échec. Et donc on arrive sur la fin de ce tour pour Let's les orques. Qu'est-ce qui va être scoré, mon très cher Mogor Donc t'es le warp. Donc le warp à deux, à deux points. Et je lance la défense de deux objectifs que dans ma grande malchate, ils sont chez moi. Donc, tirage des objets pour euh, Darkhane. Nettoyez le ciel. Tu a pas d'unité avec Fly, donc il est automatiquement défaussé. Défendre l'objectif 2, donc celui qui est rigoureusement chez lui. Sécuriser l'objectif 1, celui-ci il est chez moi. Puissance de feu écrasante. Et en quatrième, sécuriser l'objectif 6 qui est chez moi aussi. Donc maintenant j'attends que Mogor me dise lequel est chez, le chez toi le 6. Bon. donc j'attends de voir ce que Mogor va me dire de Je supprimer. Vais te virer, euh, supprimer l'objectif 1. Alors mon plan va être un peu... Euh, ça, déjà ça va pas être facile, parce qu'effectivement, que, comme prévu, entre guillemets, ça me fait un peu chier, euh, le premier tour a été assez, euh, assez meurtrier, vu que j'ai perdu quand même dans la bataille de Wyvern. Donc c'était euh, le pire des cas que j'avais envisagé, mais bon, ça va quand même chier. Euh, il me reste un mortier en tout et pour tout et une wyvern, donc ça veut dire que ma puissance de feu est quand même extrêmement diminuée. Euh, par contre, j'ai encore toutes mes troupes, ce qui me permet de, de scorer et d'avoir encore un petit peu de répondants. Euh, donc je pense que là, on va essayer en fait, de, de reprendre la map. Euh, les, les, les gardes ont le mérite de ne pas avoir une puissance de feu tout à fait déconnante, euh, et donc même si je n'ai plus mes wyverns, mes mortiers, je peux quand même encore me défendre. Euh, Mogor a encore 30 orques en FEP, donc de toute façon j'ai envie de m'étaler un petit peu pour l'empêcher de faire ce qu'il veut sur la table. On va, essayer, on va essayer de mener le jeu. Le problème c'est qu'il a eu aussi un très bon tirage Maelstrom, euh, contrairement au mien qui n'était pas terrible. Donc en fait je me retrouve dans une situation délicate. Fin de la phase de mouvement de notre ami Darkhan. Et puis euh, ma foi c'est à peu près tout. Donc là mes gardes sont placés pour ouvrir le feu et j'ai mis Arker, pas Arker, Straken et le prêtre à portée pour leur filer un maximum d'attaques. Donc, phase de psy qui a vu les squads fusionnés euh, se bénéficier d'un moins 1 pour être touché. Le plus 1 à la save n'est pas passé. Et euh, on a un dread d'archiviste qui s'est boosté en se mettant le sort qui lui permet d'avoir fly. Et également, euh, plus 3 à la charge et plus 1 des 3 attaques. Et une... Darkhan a obtenu un plus. Euh, combien d'attaques oui. Plus 2 attaques. Phase de tir. On va commencer par lancer des ordres. Euh, à la terre entière, donc déjà par ici, on est à portée d'ordre, euh, donc on va faire un move move move sur les squads orange. Traken va euh, donner l'ordre à les squads fusionnés de faire premier rang feu, deuxième rang feu, son deuxième ordre, euh, c'est la même chose, premier rang feu, deuxième rang feu, mais à les squads jaune qui est juste derrière. Donc ça c'est donc les morts, dit-il. Combien de morts en tout euh, une, quinzaine. une quinzaine. Une quinzaine, ouais, ]aine. je crois. C'est pas mal. Euh, ce qui est bien, mais pas top. De la... la wyvern. Pour son, pour son premier tir, a priori. Va, euh, non, Parce que je peux tirer deux fois déjà dans le tour si je veux. Mais pour son premier tir, va donc tirer sur les squats bleus. Je suis 4 à champs, je vais donc relancer le 1. Parfait. Donc nous sommes à 16 tirs. Grâce à Harker, nous sommes sur du 4 ⁇ reroll des 1. Pas dingue. 4 plus uh, reroll parce que c'est une wyvern. C'est même pas terrible du tout, ça fait 5. Mais moins 1 à la c'est Oui. Et on sort bat les couilles grâce oui. au t-shirt énergétique. Non, mais en plus, je dis n'importe quoi, j'ai dit que je le faisais pas finalement. Non, pas ah ouais. Donc. Euh... Bah, J'aurais eu mon t-shirt énergétique, c'est T'as le droit à gros Évidemment, le, enfin, place, Il là, fait hein, le être Et je vais tirer une deuxième fois sur la même unité. L'idée étant de diminuer le nombre de figurines que tu as sur l'objectif. Et faire un premier sang peut-être Et peut-être faire un premier sang, oui, mais à la limite, premier sang, je peux aussi essayer de charger par là avec les squads fusionnés. Donc c'est, j'ai plusieurs possibilités encore pour le faire. Donc le nombre de tirs de la Wyvern. Alors, je vais relancer le 2, parce que je suis catachant. Je suis bien content. pas je... enfin, tout à fait. Je... 14 tirs. J'aimerais vraiment qu'on n'en parle pas. <rire> <rire> Donc 14 tirs, on y va. Alors, comme tout à l'heure, 4 plus reroll les 1. sur de la chatte. Bah, bon, pas tant que ça en fait. Euh, euh, tac. On est un peu mieux sur les quand même. J'en ai un petit peu plus mis, ouais, là on est, là on est mieux. Euh... Le t-shirt énergétique. T-shirt énergétique. Putain. T-shirt énergétique inutile. De merde. Mais grosse va sauver la journée. Sans doute, oui. Ah il va quand même en sauver les 3. 3 ce qui... Donc je viens de l'empêcher de défendre le 2. Eh bien ça y est. Ça y est. A... C'est bien joué. Ce qui me rend euh, tout à fait en joie. Comme ça se voit sur mon vrai. visage épanoui. <rire> je vais charger avec ces squats combinés, euh, violette et bleu. Je te préviens ça va être un hôtel dressé au culte de la violence. Ah ma charge, donc pour la réussir, j'ai besoin de 5 minimum. Donc ça devrait, ça devrait être quelque chose de, de faisable. Pardon excuse moi c'est ici que... Petit vrai, 11, ça. je pense que ça devrait suffire. Donc fin de la phase de corps-à-corps orc versus Astra Militarum. L'Astra a quand même réussi à bien, bien désosser les Orcs. Il en reste très peu. Euh, eux, en réponse, bah, ils n'en ont pas tué beaucoup. Euh, 3, 3 sur, sur, sur 19, ce qui est déjà honorable. Euh, on notera que le médico orc a quand même sauvé pas mal de gars à chaque fois, hein, sur, euh, que ce soit à la phase de tir ou à la phase de cac. Et euh, ont été faits ensuite les tests de co où euh, le Big boss a dû mettre quand même pas mal de tartes pour éviter que tout, le monde, que tout le monde ne fuit. Donc la petite escouade bleue là, il reste un gars donc elle euh, n'a pas disparu. Par contre, bah, en effet, ils sont en sous nombre par rapport à l'objectif 2. L'escouade ici reste aussi, mais est amoindrie, il lui reste de mémoire 5 protagonistes. Alors, puissance de feu écrasante, ça, ça a gentiment raté, euh, parce que bah, voilà, ma puissance de feu est assez amoindrie, donc c'est pas hyper étonnant. Défendre l'objectif 2, par contre, c'est en cours, puisque je suis maintenant plus nombreux sur l'objectif. Euh, sécuriser l'objectif 6, vu où il est placé, je pense que je vais le défausser, puisque j'ai assez peu de chances de le marquer. Et voici. Et de son côté, Mogor nous fait le défendre l'objectif 5. Et puis l'objectif défendre l'objectif 2. Donc il aura donc 3 objectifs à tirer au tour suivant. Tour 2 des orques, tirage d'objectifs pour l'ami Mogor. Chasse au gros, sans et tripes, Sécuriser le 5. Donc moi je vais te demander de défausser, défendre l'objectif 2. You motherfucker. Les jaunes sont revenus avec le stratagème Green Tide sur le bord de table. Euh, J'ai fait euh, FEP euh, les squads que j'avais gardés en réserve pour aller reprendre le bord et puis euh, avoir euh, mon objectif euh, 6. Euh, J'ai fait euh, fusionner, je l'annonce maintenant, euh, des euh, deux escouades de 10, donc les roses et les verts, qui passent à 20. Et voilà, donc je perds 4 PC, il me reste 5. Phase de psy de notre camarade Mogor qui va commencer par un petit. jump sur ces gars-là. Plus 3, puisque j'ai 15 pillards et 15 casseurs. Ça nous fait donc plus 3. Donc 7, ça passe 7, ça passe. Donc tu vas pouvoir euh, téléporter tes fameux casseurs de tank... Là où tu le souhaitais, c'est-à-dire dans le coin au fond à droite, près du Dreadnought Librarian, afin de pouvoir le complètement lui allumer sa mouille. Vérification du corps arbitral euh, sur la possibilité de ce jump. C'est validé par la street. Ça sent le Dreadnought qui fume dans quelques instants. D'ailleurs, le Dreadnought qui fume, c'est le nom du restaurant euh, que vont ouvrir la semi-croustillant à la rentrée prochaine, après leur victoire okay. du calife. Okay. Mogor vérifie que les casseurs de tanks soient plus près du Dreadnought que de la sentinelle là-bas, parce que, rappelons-le, le Dreadnought Librarian est un personnage. On passe à la phase de tir. Hein. Mogor les mains chargées de dé il fait une petite prière à Gork et à Mork. La prière, 15 tirs de casseur de tank, donc il y aura tout pour toucher sur yes. le connards. connard. Le casseur casseur de casseur de tank, full reroll. Ouais. Pour l'instant, nous sommes à 2 Daka. Oh, oh ça sent de, de l'anus. Donc ça nous fait 3, 5 Daka. 5 Daka. Obligé de prendre un dé de plus. Il est désagréable cet homme, je vous jure. Ça reroll. Oh là là là là là là c'est prêt. On est sur un full touch. Tellement ça s'accasse. Le fameux Dreadnought qui fume donc... Euh, euh, 3 ⁇ donc... Euh, 3, 3 ⁇ plus. Plus. Pas de chat. Pas de chat. <rire> c'est quand même. T'as pas rérollé les blesses non, non Non non non ah. c'est faible. Alors, oh. moins, combien, moins, avec 2. Ça, ça moins 2. Moins 2. Moins 2. Moins 2. Eh bah ça fait du 5. Fait du 5. Allez Mandarki. C'est insuffisant. Aïe, aïe. On n'a pas les mêmes dés a priori. Ah, hein. bah, non. On n'est pas nés sur ouais, les mêmes étoiles. Ça décède. Hein. Ça décède. Je m'amuse. C'est cassé. Tu t'aimes bien. C'était euh, celui-là. C'était ouais, super. Ouais. C'était celui-là. Ouais. Ouais. pillards vont tirer sur les gardes en face. Les deux escouades de 10, de part et d'autre. Un tir. Un tir chacun. Un tir. Un tir. Euh, un tir et j'ai de quoi relancer que je vais faire. Voilà. Si voilà. ça relance Ça voilà. restera un tir. Et j'ai quatre. points le commandement. Donc, Mogor utilise deux PC pour retirer 24 tirs sur les gardes restants. Ça va nettoyer un petit peu. Je pense que ça va faire pas mal de, de gardes morts. Au revoir. Au revoir. 50 tirs euh, des boys sur les gardes. Et euh, Darkan décide de ne pas utiliser le Jetez-vous à terre. Pour les conserver, vont-ils survivre Il reste donc trois gardes. Donc ici, Mogor, euh, bien sûr, élimine euh, toutes, les, toutes les troupes qu'il peut parce que ça lui rapporte du KP. Ça évite de, ouais. du scoring de, de fin de game. Et bon voilà, il va chercher les points avant tout pour s'assurer la le game. Les pierres ont bien déblayé les gardes qui étaient au centre. Pour rappel, les casseurs de tank ont détruit le Dreadnought Librarian. Casseur de tank, ici. Une charge à 10. Ouh Cassé. Décidément. Ah, hein. C'est fort dommage. Bien sûr. Bien sûr. Et Rien tout. C'est un mort. C'est un, un mort. Et Donc, maintenant, charge. la charge. Charge à 10 avant, dit. Charge à 10. Ouh C'est un scandale Cette grosse charge. En général, c'est combien bah, Jean-Michel, on est sur un petit cordon. Euh... Ah oui, alors Deux commandement. commandement. <rire> Ce petit placement que vient nous faire Mogor avec son, sa charge, c'est en effet pour conserver son commandement orc. Parce que eux, je ne suis pas certain de réussir à les faire charger. Donc je, donc je vais charger euh, sur euh, cette escouade-là. Mm -hmm. Celle qui est dans le bâtiment. Tout à fait. Oui. Euh, je ne vais pas charger euh, celle-là, parce que sinon, euh, je vais me sentir obligé de la taper. <rire> et c'est pas le plan. <rire> et voilà. Et bien, écoute, vas-y. Parce que du coup, il n'y a pas de... Pas Pas d'Overwatch. C'est oui, bah oui. une belle charge. Ça va permettre de bah, bien positionner euh, les orcs. Donc, euh, en gros, avec ce move, euh, Mogor a fait en sorte de ne pas se prendre un overwatch euh, de la part des, des gardes qui étaient juste derrière et donc de pouvoir placer ses mecs tout en pouvant positionner par la suite ses orcs autour des gardes qui sont là au milieu, qui, eux, auraient pu faire un overwatch. Mais ce pas du tout son plan, d'après ce qu'on a compris. Son plan, ça va être de les cliquer, voire de faire un cordon pour éviter... Enfin, pas un cordon, un grab pour éviter que ces mecs ne bougent par la suite et l'emmerdent au niveau du scoring et du malstrom. Mogor Flanky Calme va, char <rire> va charger euh, donc les, les gardes ici et notre ami... 10, 10 en fait. D'Arkhan euh, va utiliser aller. le stratagème grenadier, c'est-à-dire que pour. Il peut utiliser jusqu'à 10 grenades, Donc, que 10 que grenades en contre-change. Je, je vais lancer 10 décidés pour faire de 6 tiers tiers. 40, 40 tirs de grenades. On va espérer que ça fasse quand même quelques trucs. Ça me ferait énormément rire. Oui, oui, moi, que ça meurt. moins. <rire> Bon, ce ne sera pas parce le cas. A priori, que... ça a l'air compliqué. C'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Je ne t'en mets, mets qu'une, parce que... Pas de chat. que tu es faible. Ouais. J'ai pas les mêmes decks que toi, a priori. Et, et, et je te méprise, alors. Le pack qui est revenu va charger euh, le pack de boys, le pack de garde qui est au centre de la table. Une charge réussie pour l'escouade qui euh, vient de revenir. Euh, C'était une charge à 9. Donc on va fait un petit 7, qui la reroll grâce au fait que ce soit des orques, derrière le 1, il l'a transformé en 5, ça fait une charge à 11 et donc du coup, il se pose la question d'aller regarder... Du coup, il le fait, Je amis, pense Il pense qu'il a questions pas. à poser, il le fait plus complètement. Il a plus de questions à se poser, on y va. Et, et les gardes, alors bien évidemment, du fait euh, du corpus de règles ETC et de ce que peut nous rappeler Play Games, etc. Euh, Mogor prend grand soin de ne pas passer à travers le cratère, sinon il a moins de pour charger. Mais je je bien, brillamment je faire je un crois. petit détour avec grâce à ce euh, Je pourrais, mais je suis pas obligé de.. blanc qui charge le garde. 6, aussi. Wow, ça. 10. Belle charge à 10 pour les blancs. Alors, Mogor avait euh, la bonne distance de charge, mais étant donné que même à 6 il était à portée, il a décidé de relancer le déco qu'il arrive pour pouvoir se donner un peu plus de latitude quant à son déplacement pour pouvoir notamment se repositionner par rapport à son Big Boss et euh, le médico ici présent. Donc on voit qu'il y a quand même une gestion de la micro qui est hyper importante sur cette liste pour pouvoir garder les bulles d'effet et d'aura tout en prenant le terrain. On va avoir une intervention héroïque de la part du Smash Captain qui était ici, donc qui se retrouve à moins de 3 pouces d'une escouade d'Ork, donc il va euh, tout simplement les socler pour éviter de se faire... Euh, euh, trop euh, encerclés par les orques et pour en mettre quelques nions dans le groin de ces champignons. Pour les squads qui se trouvent donc ici qui a été chargé par le big boss, euh, Darkan va utiliser le stratagème Vigilus qui lui permet de taper, enfin Pylene est tapé, au moment où ses figurines meurent. Alors les 28 attaques dans les gardes de la part de ces orques aussi. On va observer ça du haut de. T'as passé par l'attaque du noble Il a pas encore fait l'attaque du noble. Fait du noble. Ça ça fait fait une euh... grosse blessure D'ailleurs, je vais aller voir le parce que je suis une ouais. Et... C'est une grosse grosse blessure. Ça sent la grosse grosse mort. Hein. Ouais, ça sent pas bon, comme dirait l'autre. Hop. C'est un décès. Euh, c'est effectivement un décès. Sans Tu euh... cherches un adjectif Non, c'est ça. C'est un décès. Violent, c'est un décès attristant. On est dans la semblance. Ce n'est pas un décès comique. Ah, il y a ici les casseurs de tank. Donc les casseurs de tank vont pile-in en se rapprochant. C'est pas lui qui va faire ça. Oui. Il vient. Donc l'intérêt de ce positionnement, je me permets de le commenter, c'est pour taper un minimum pour permettre de graber par la suite. Merde. Je ne suis plus dans les 1 pas. Ah mince Mince, il n'est plus dans les 1 pas euh, Du coup, 4 attaques. Non 8, pardon, je suis un 9. Quand même 8 attaques. Pour Sachant cas, que celle-ci il lui reste 5 pv Ouais. Ouais, il fait quand même 4 PV. Hein. 4 PV enfin, mais 4. Euh... On a failli. Hein. Donc, c'est de la save à 4. 4, 4. Donc, il perd 2 PV. Il perd 2 PV, il lui en reste 3. 3. Et donc, du coup, maintenant que Mogor a fait ses attaques, il va pouvoir aller la grab. Et donc, se permettre au prochain tour de finir la sentinelle pour pouvoir être libre à son troisième tour. Donc, fin du tour Orc. Euh, Tour qui s'est quand même plutôt bien passé pour notre camarade Mogor. Euh, il va marquer pas mal de Strom. Il a réussi à rester euh, loqué au corps à corps ici avec les gardes qui n'ont pas fui euh, au commandement. Il s'est loqué sur la sentinelle qui est là. Euh, bon, il a seul, le, le seul point noir de, de, du plan là pour l'instant c'est qu'il a perdu Laura de euh, son big boss, de, de gros nick Et donc, du coup, il laisse cette escouade-là à peu près dans le vent pour pouvoir se faire tirer dessus, donc pas grave. Et avec beaucoup moins de tankiness. Mais sur ce tour, il va quand même réussir pas mal de maelstrom. On va voir ça de suite. Sur ce tour, tu vas nous faire donc un point de maelstrom en réussissant sans et, et trip. Deux escouades qui meurent. Deux escouades qui meurent. Et sécuriser le 5. Sécuriser le 5. Et je vais défausser chasse gros puisque.. Et tu défausses chasse gros parce que ça va être la Wyvern qui va pouvoir être dé... voilà, déglinguée. Mais loin, euh, elle ouais. est loin, cachée. Euh, tu as raison, il vaut mieux stromer. Donc du coup, tu mets deux points de Malstrom. Et on vient de compter également 5 euh, capés, car tu, es, tu as tué 5 escouades d'infanterie. De, euh... Nous deux sécuriser le de 4. Oui. Et euh, du coup. Alors, est-ce que tu choisis de. De reshuffle ta main ou pas bah, Je pense que je vais choisir de reshuffle ma main, puisqu'en fait, ceci est le seul objectif que je peux faire a priori avec certitude. Donc Mogor va me l'enlever. Donc sécuriser le 3 qui est chez moi, sans étripe, euh, défendre l'objectif 4 qui est chez moi et sécuriser l'objectif 6 qui en revanche est plutôt chez Mogor. Donc il reste donc. sans trip, défendre le 4 et sécuriser le 6. On t'écoute pour la fin de cette phase de mouvement. Ok, fin de phase de mouvement un peu complexe, puisque j'ai dû réfléchir par le truc. Ça me change d'habitude. Euh, donc, on a quadrillé un petit peu l'arrière pour ne pas prendre des deadjumps à tir Larigo. Évidemment, on désengage le patron blood qui était engagé avec les, euh, les boys. On va tenter d'aller en remettre quelques baffes avec un suivant. Euh, le troisième patron blood, je l'ai avancé puisque je peux tenter une charge sur le big boss Gros sneak et avec un petit peu de réussite sur le, un des World Boys. Après, le reste, c'est globalement des gardes qui ont avancé, qui ont fusionné, euh, qui vont lâcher le plus de tirs possible sur euh, les Boys en jaune, pour après aller chercher, les, charger les Boys en blanc, puisque j'ai quand même 100 et trip à faire, pour essayer de marquer quelques points. Qui Donc on a deux sortes d'affilée qui passent à 11. Non, je suis à 4. Non, c'était 4. on 4. Donc phase de psy qui Et fonctionne plutôt qu pas mal. Pas. Phase de tir, on déclare les ordres, on yes. t'écoute. Le compagnie commandeur qui est dans le coin du bâtiment va se lancer commande, move, move, move, à lui-même. Alors peu importe que j'ai des D, voilà, un. Hein, en fait, l'objectif étant de se mettre dans les 6 pouces de E. Tac. Euh, pour pouvoir leur donner l'ordre à eux de fixe baïonnette. Ah. Donc là, je suis obligé de taper immédiatement. Euh, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaques. Donc on y va, je le fais. Donc j'ai 6 attaques, donc je touche qu'une seule fois parce que j'ai pas de chat. Et je ne blesse même pas. Ça valait le coup. Alors, c'était un beau move, mais de euh, réussite. Bien, cette phase de tir a permis de, de, sur les de retirer deux fois. Je deux fois. 14 morts sur les squads jaunes, qui ne sera pas à portée de son big boss pour pouvoir faire un, un commandement, une reroll de commandement. 7. Euh, quasiment l'ensemble de l'armée de à tirer pour aménuiser et... euh, cette, uh, cette unité-là. on va commencer par le patron Blood Angel qui est ici, qui va charger l'escouade verte, euh, Grossnik, le Big Boss et le Warboy. donc l'escouade euh, Donc multitude Je de toi. cibles pour toi et pour euh, t'assurer euh, qu'il qu arrive une charge. Ouais. Voilà. C'est une charge. Ouh, c'est une charge à 4 Donc ça, c'est un échec retentissant mmh. du plan stylé, euh, typiquement. C'est pas une charge à 3 dessus en fait. Euh... Non, faut que, que je paye de... pour ça. Et que t'arrives de faible, surtout. Charge des Blancs avec les gardes. C'est une charge à 3. Si on est, connaît, est je crois ça... qu'elle est ratée. Elle est ratée. Je vais oui, utiliser 4, un CP ouais. pour relancer un dé. Voilà, ça fait 5. 5. Euh, ouais, enfin, c'est... C'est pas énorme. Bon, tant que tu conserves ta bulle, là, tout va bien, hein. C'est ça. Il ne peut même pas la perdre volontairement. <rire> Putain, ça troll, c'est bien, c'est agréable. Donc, charge à frais ici, du Capitaine Blood. Et charge à combien pour la là, Sentinelle charge à 7, je tout seul. Ouais, je 7, 7 c'est bon. Donc, ça contact pour le Capitaine Blood, pour la Sentinelle, c'est réussi. Ici, les gardes réussissent également leur charge avec une relance. La Capitaine Blood rentre dans les orques blancs. Je vais commencer par les squads de gardes fusionnés. 55 attaques pour les gardes étant donné qu'ils sont à euh, portée de Straken et du euh, prêtre. On va commencer par 30 points. Dommage qu'il n'y ait pas un petit arc derrière derrière qui leur vire en hein. lien. Ouais. Ça fait 4 pour l'instant. Alors ouais. 4 blessures sur 30 tapes. Non, celui-là n'était jamais fait que 4, tout à l'heure, j'ai relevé 5D parce que j'avais euh, 25D à prendre. T-shirt, Ils ont retiré. Grosnik. Je crois que je suis à partier. Ouais, ouais. fait le gros taf. 8 3 3. morts, ça c'est emmerdant. 8 morts. Euh, Un... Non, mais ça va suffire. non Ils sont 10. 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Hein. Tu possible que tu puisses aller taper Bah du coup, oui, maintenant je vais alors à moins que tu as envie de m'interrompre quelque part. Okay. Bah fais peut-être ton piling de tes gardes, non avant. Oui, c'est par contre, je suis obligé. Je ne suis pas obligé, mais c'est maintenant. Bon. Bon. Enfin, si je veux le faire, c'est maintenant euh... Donc le Capitaine Blood qui pile ouais, vers coup, les gardes les et verres. qui va taper dans les verres. Donc là, il y a 6 attaques, comme de tu tout On dit 3+, 1. Euh, ça touche de plus, ça fait 4 t-shirts énergétiques. Ça fait 4, ça, ça fait un 4 morts pour l'instant. Rosnick pour le sport. Ouais, non, là, ça non, fait non, 4 morts. 4 morts. Ouais, et puis c'était du flat 3 à chaque fois. Flat là. 3, ouais. non, on va ouais. dire que tu relances. c'est ça. 4 morts. 4 hein. morts. morts dans les verres. Dans les verres et roses, en fait, ouais. bon, théoriquement. Oui, verts et roses parce qu'ils sont, euh, sont fusionnés. Oui. T'en as pas un p 5 là Attends, je peux, je peux bien enlever ça. Euh, du coup ton qui... pile-in. On va essayer okay. de se manger des, des trucs. Alors, ensuite, autre charge là-bas. Patron Blood, même chose. Le Patron Blood dans les... Casseur de tank. de tanks. Donc ça valait presque le coup. Hein. Ouais, coup tu prends des rouges, je veux dire. Ça, ouais. fait, ça, ça fait 5 T-shirts énergétiques. Non, il y a pas non, pas de t shirt, ah, t -shirt, t -shirt énergétique. 5 morts. Pas de t-shirt. 5 morts dans les castanques. tanks Un, deux. Euh, Dans 5 morts, on ne peut pas faire ça comme ça. Donc, retrait des pertes, encore une fois, très important un, pour pouvoir avoir trois, le six, moral. C'est Ça va me je pense. C'est qu'il y a encore un. Encore à l'activer, hein Bah ouais, mais, non, mais je... je, je bah, à... dire, du coup, c'est ce que je vais faire. C'est un move de merde que j'ai fait. Et je, change je, rien. je vais l'activer, d'ailleurs, du coup. Est-ce que j'ai pas de trop... quoi. Donc, Mogor a essayé de ah, enlever Pfff. les pertes pour pouvoir okay, tout se désengager. Maintenant, les mecs qui ont pas chargé. Et pouvoir oh. taper au tour suivant. Mais ça n'a pas fonctionné. Taper dans les blancs. Ok. Argent. Et donc, du coup, maintenant, Darkhan On y va. Les derniers kiki, là. Ouh. Tiens, je t'en mets quatre parce que j'ai chaté. Ouh, blessures. T-shirt, les blancs, t-shirt. Rien du tout. Allez, oh, ça sent c'est capé cette affaire. Ça sent capé. Et ils se seront bien battus ça. Ah, les orques blancs sont morts. Premier. Euh, non, pas premier capé. Premier ah capé si, premier, premier capé. capé. Premier capé complet, ouais. Premier capé complet pour l'ami d'Arkane. Euh, Et la fameuse riposte des orques. Tu ne peux plus me taper. Là, je peux me taper, on va y aller. Alors, je vais me mettre comme ça, comme ça. Comme ça, je vais m'approcher ici. Je vais faire quatre nœuds. Donc, les dernières attaques sur la sentinelle. L'avoir rouge. Yes, le nœud full touche. Le nœud full touche. Il y a juste en sauveg, une, une, une sauvegarde. Une sauvegarde. C'est C'est réussi. Et ensuite il y a un mec qui tape. Attends, je. Attends, c'est de la nuit squad là Oui, c'est la ah, qui squad. Un mec qui tape sur ton ouais. patron de l'autre. La sentinelle, elle touche une fois. La sentinelle touche une fois. Elle blesse. Elle blesse. Elle blesse. Ça me paraît vachement trois attaques la sentinelle. Ah et pourtant, c'est le cas. Important, ouais. C'est tout à fait le cas. Et un mort de plus dans les casse-tanks. Bon, bah écoute, euh, je pense qu'on commence à être pas trop mal dans cette affaire. Et maintenant, activation des unités orques quand même. Euh, ouais, il reste tout le pacton ton a. Alors, euh, on va faire d'abord taper. qui Donc on va faire taper nos amis. Euh... Alors, activation des unités orques. Qu'est-ce qui va être activé en premier Le Big Boss. Le Big Boss. Qui n'est pas ton le dire, il est de sur deux points, sur deux plus. Voilà là il en tue 4 et il fait un bah ils sont morts voilà voilà et donc il tue tout le monde voilà il était énervé il a tué tout le monde il fait à chaque fois à chaque fois voilà ne il fait plus rien je vais quand même au moins avancer de trois pas ainsi avec mon kleps ok et ben on est bon ensuite ici donc, il y a les petits orques, ici, qui vont aller taquiner... Taquiner, taquiner du... du, hein. du compagnie commandeur. Oh, commandeur, connard, ça se ressemble. <rire> hein? Oui, enfin, ça veut dire qu'on serait sur le connard TV, donc euh, bon. Commandeur, connard... Hein. <rire> Certes. Certes. Ah, c'est bien, je l'ai enregistré, comme ça je pourrais le mettre... Euh, les fusées sur Freshman Game Studio. quoi. Et eh oui, Pouki retourne sa veste. Alors, je t'en mets 4. Donc, 3 x 4, 12. 1, 2. 12 attaques des boys sur lui. Sur lui, donc le compagnie commander. Il est protégé par l'empereur de la manchette. Je une de d'escule Et donc, une bûche, sûr. Ouais que j'avais raté. 5. 5. On est sur de la save à 5. Alors, ouais, il ne absolument pas. Gueule, mort, hein, ouais, il que, il euh... est mort. Il est mort et enterré. Hein. Voilà, parce que pas de chat ouais, chez alors. toi, mais pas de chat Ensuite, chez moi non plus. Le mec euh, sur ton, ton patron qui ne fait rien. Et voilà. Euh, Superbe. Enfin, on donc, on euh, arrive on sur ça, la fin on de on cette phase donc, euh, phase de morale, euh, on va commencer par les cas casseurs, de tank. casseurs de tank. Allez. 5. Donc, ils sont 8, ils en ont perdu 7. Euh, Et 5. 12. 12. Ils sont 8, ils en perdent 4. 4, je peux les libérer. Ils perdent donc 4 mecs. Ok, donc il arrive à se libérer pour tirer. Beau move. Euh... Ici. Réussir auto, donc tu utilises tes le deux canet. derniers PC, deux derniers PC pour euh, faire réussir auto le test de commandement de cette unité-là. Euh, choix oui. important parce que ça va te permettre euh, d'aller tirer, engager, etc., etc. au prochain tour. Qui d'ailleurs va être le tien dès qu'on aura fait la phase de scoring de notre ami Darkhan. Donc au niveau du scoring, je marque sans rétrip à 1 point de victoire euh, parce que j'ai tué mes squads blanches, je commence à défendre l'objectif 4 et euh, je ne sécurise pas l'objectif 6 et je pense que je vais défausser cet objectif. D'accord. Sécuriser le 3, sécuriser le 4, sécuriser le 5 et nettoyer le ciel. Il y a les smash caps sur la table et, et ben, ensuite euh, sécuriser les objectifs, okay. c'est possible. Donc je vais enlever sécuriser l'objectif 4 pour ne pas le tenter de venir mmh. tenter mmh. de le cool. chercher. Donc fin de phase de move pour Mogor. Il y a eu des placements pour pouvoir euh, mettre euh, sa bande là a priori à portée. De ce, warp, euh, ce, ce, euh, type -là. ce type là pour pouvoir, pourra, faire, je sais pas. pour pouvoir faire quoi en fait Des smites. Un smite ici. Ah là, c'est la phase de psy. J'étais sur la phase de mou. Phase de psy, rien à foutre de la Le phase de bleu. bleu voilà. Il y 8, euh, euh, ça me donne plus 2. Hein. Non, j'ai plus 1, donc ça passe ça, ça, ça, normal. C'est euh, 3. Ce sera 2, j'ai 2 films No Pain de Blood Angel Venner. Smite. Il y aura plus 2. Ça reste normal, même chose. 1 Phil No Pain 6 de Blood Angel Venner. C'est bon, Phil de Pain. That Jump de 7 bandes Par ce petit monsieur là. On est sur un 8, plus 2 ça fait 10. On est bon, ça passe. Et donc, Dajam. jump. Un seul tir pour les boutages. Un seul tir pour les boutages. je sais. Ils sur le pack fusionné, donc les lootas ici, tirent sur le pack fusionné. Ah. c'est ah. un mort. Un mort quand même. Ah. Le shock attack gun bleu, sur, sur, euh, sur les squads toujours. Force en 6. En fait, son score personnel, 15 black beerer qui touchait sur du 6 en une seule phase 11, Onze. allez deux morts. deux morts de plus. Premier shock attack gun, Et deuxième. Donc, je peux lui faire le temps, du coup. Alors, celui qui a la force 3. Okay. Quatre tirs. Une, c'est un bascule. il y a un Daka. On se fait une touche. On se fait pour blesser, il ne blesse l'autre, pas. pas. Il il pas. Ensuite, l'autre, qui... force 6. Chat, ça touche, Daka. Non, c'est un, un blesse, un mort. Alors, ouais, ça a été joué très vite, mais en gros, euh, une touche, une blesse, un mort, voilà. Ensuite, nous avons un Canon. Euh, les casseurs de tank sur le Capitaine Blood, tu vas le tuer ou pas Non, je tu peux le tuer. Ah pardon, je retire ce que j'ai dit, c'est possible. <rire> ah, ah, donc il y a deux touches. Trois touches trois un daka. Un, daca. un daca. Non. Ah, trois touches, deux plus, trois sauvegardes, trois, <rire> trois plus. C'est là que mon, moi et mon amour des sauvegardes à trois plus, ça se dirait pas mal. Déjà il y en a une qui a Déjà il y en a une qui Ouh, oh, il y en a deux y qui y sont ratés. Et on va sépérirol, hein, qu'est-ce que je vous dire Allez, on s'en venir le 1 supplémentaire ou pas Casser ah, quand même. C'est encore cassé. Oh, oh Quel dommage. Et c'est le dommage combien dommage 3 euh, si, Ouais, 6 PV là, tu crois. Bon, 6 fill no pain, parce que c'est dommage 3 flat. Donc, il, peut, il peut encore survivre, il a 2 dés pour faire un 6. Alors, oh. il a récupéré, il en a un. Et voilà, il ah. est mort. Ok, allez, charge. <rire> Eux là Alors, Je me permets de faire 4 tirs de fulgurance, ah, s'il te plaît. Pardon Je fais 4 tirs de bolter de, de, tonnerre, excusez-moi. Bolter, bolter tonnerre. orage. Bolter allez. orage, allez. Charge à 9. Les boys. Tiens, voilà. Cinq, raté. C'est la fluorirol. Voilà, merci. Cinq. <rire> Alors, la, le big boss avec son petit clébard qui va taper le capitaine Blood, ici présent. De plus, ah. parce qu'il a pince magique. Ça, c'était un 2. Il est indescul. Voilà. Euh, c'est un indescul. Un indescul avec mon Klebs. Et bien il ne laisse pas. Donc ça Klebs fait sauvegardes, 4 sauvegardes va relancer, pour la pince. Va-t-il réussir ses 3+, plus Non, toujours pas. Alors oui, je vais relancer une quand même. Ouais, c'est mieux. S'il fait 2-6, okay. euh, c'est le miracle. Donc du coup, c'est un dommage 2 flat. Moi j'ai 3 flat. 3 flat, il faut faire 2-6 pour qu'il survive. Non. Il est mouru. Et donc pétage de bouche en vue avec 5. la bande de boys 8. ici. 8. Donc, 16 attaques plus le knob. Ouais, oui, il n'en reste plus. Ouais, si, il ouais, reste un knob. On se touche normalement. 16 attaques. Oui, 3 ⁇ Ouh, tout, tout, tout, tout. tout. C'est pas terrible ça. Oh, on plus. 3 ⁇ On fait 3. 3 stats touche. que je suis ici. Euh, ok, c'est la 4. je, savais, je réussi oh, oh. Pas. Euh, Il est là le dernier. Qui... Demain. Demain. Okay. Okay. Et on est à peu près tout sur euh, les bah charges d'orcs. Mais ça n'arrête pas ouais. de bouger, ouais. Alors je voudrais bien la règle qui est là, hop. Parce que du coup, moi aussi, je vais te péter la yeux. Euh, non Moi aussi, moi je suis plus près d'il refaire la cohésion. Moi j'étais là, donc j'étais plus près de eux que oui, du boss. Ah bon. Attends pour moi, je le voyais plus loin, c'est pour ça. Attends pour moi. Puis je fais des commentaires si je veux, de toute façon, c'est euh, ma <rire> vidéo. C'est ma chaîne, ça C'est <rire> pas ma chaîne. Mais euh, ok, ouais. donc là tu as tout le monde sur ces deux mecs là qui tapent, j'ai les deux sergents qui arrivent à taper, euh, ils ont sur 3 attaques, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 fois 6 ça doit faire 18, plus 4 ça doit faire ah 22. Il me semble qu'aujourd'hui ça fait 18. Mm. Allez, 18 attaques. 18 attaques, dégâts. Remarque ouais tu peux... tu peux faire des trucs. Hein. Faut juste pas trop déconner 20, quoi. 22. Là, on a 22 pains, c'est du gain de venir ça. Hop, ah, ah, ah, ah, ah, regarde-moi bon... ça. C'est pas du gain de ça c'est bien ouais, ça! C'est pas mal. Regarde le défi. Ouais, la réglette entre les dents, euh, il est là. Le il... t-shirt énergétique. <rire> On est à 8 morts. 8 morts! Là, ils ils ben 9. voilà! Ils étaient 9! Ils étaient 9! <rire> ouais. Ouais. Oui, il est heureux! <rire> il fait plus de dégâts avec des gardes impériaux qu'avec un smash cap. Bravo! Et il tank que mieux que le, smash cas tant cas que, que le smash cap aussi. Eh bien, un bon détrition. retour de bâton. Ce <rire> n'était pas un bâton de baraka pour euh, notre ami. Euh, Mogor. Donc, on est à euh, un tour 3, une euh, table bien clairsemée quand même. Alors, Malstrom, qu'est-ce que, que tu veux me fais Je nettoie mon nom? le ciel par deux fois. Ouais. Je par sécurise le 5 chez moi, donc peut-être de deux match. Ouais, par contre, ouais, ça, ça, ça donne ça, pas de points. mais, mais c'est classe quand même. C'est <rire> classe quand même. Et je défausse euh, le ouais. 3 qui est moi. Chez... je termine de défendre le 4 pendant ce temps-là. Alors, Darkan défend le 4, Mogor sécurise le 5 et nettoie le ciel. Tirage Maelstrom de Darky. Donc, sécuriser le 4. Sécuriser le 4. Le warp, le warp. Sécuriser le 1. Sécuriser le Et 1, suprématie, suprématie. Alors, lequel vas-tu défausser, bon, bon, ouais, ouais, euh, Mangor bah, La suprématie. Hein. Donc, je pense que c'est ouais, la évidemment. Hein. <rire> et donc, dompté le warp. Sécuriser l'objectif 1 et. Sécuriser le 4. Fin de la phase de mouvement. donc euh, Les gardes sont sortis de derrière leur cachette, ont fusionné. Non, pas fusionné, je plus. Ils n'ont pas fusionné pour, euh, parce qu'il n'y a plus de PC, pardon. L'archiviste Librarian est allé ici. Les gardes se sont placés là pour aller faire une petite charge à 7 pour aller bloquer le attaque de Gun sans pour autant le charger, mais en chargeant uniquement le canon. Le reste, ce sont des personnages qui sont placés en balise pour éviter le dead jump. Euh, juste, euh, donc, de fin de la phase de psy. On a été passé trois sorts pour réaliser donc le warp à deux points. Alors j'ai le moins 1 pour toucher qui a été qui est passé là dessus. Le ouais. plus un save n'est pas passé. Tricking euh, okay. et, okay. et L de sanguinus sur le, le patron Blood, euh, le Ibrahim Blood. Donc euh, bon telo warp à deux points. Deux ordres. Straken, premier rang feu. Deuxième rang feu mm -hmm. en premier ordre. Premier rang feu, deuxième rang feu en deuxième ordre. Mm -hmm. On la fin de la phase de tir qui sont de plus en plus courtes puisqu'on avance dans les tours et Darkan a de moins en moins de firepower. Mais il utilise quand même ses ressources pour ameniser notamment cette grande bande d'orques avec tes gardes, ton mortier et ta wyvern. Combien de pertes as-tu fait sur cette bande. Et eh ben j'en ai fait que 8 si j'ai si je compte bien. Donc c'est pas c'est pas glorieux mais bon. bon, plaisir euh, moi bon, bon mais voilà. Phase de charge, donc le, le qui nous fait une magnifique charge à... à automatique. Automatique, voilà. Pas voilà pas C'était trois les... pouces de ce monsieur là quand pas ouais. pas après. Euh la sentinelle full PV va charger les casser de tank. C'est dangereux. C'est la honte. 2 de... Euh, tiens, une charge à 3 c'est là du coup, le... Le autre Putain. On Putain, a réussi à, charger et à rater une charge à 4. Et la charge qui nous intéresse, c'est cette charge-ci C'est ça, la charge sur les gardes. Alors vas-y, évidemment, il fait 3 tirs. Un foiré, il touche une fois. Pas de Dakar. Ça tue un mec. Ça tue un mec. Non, on va voir la Bon, alors allons-y, charge à 7. Ça... Lui, hein. Non. Voilà. Oui, bah c'est bah raté, a priori. Ouais, bah voilà, c'est raté. Euh, alors, à moins que. Euh, charge à 6. Euh, non, non. non, non. J'ai mesuré quand même merde. À enfin, moins que j'ai bien mesuré, mais. Euh, c'est coupé. Hein. Je ne sais pas si ça passe. Ça passe. Ça passe. Ah, ouais, mais si, ça passe, ça passe carrément. C'était une charge à 6. Oh, oh. Le fourbe, il a fait croire oh. à une charge à 7. Et en fait, c'était une charge à 6. C'est pour tromper mes dés de merde. Là. Il a trompé ses dés. 6 attaques. Allez, les 6 Plus attaques de l'archiviste. Donc, c'est full touche. Euh, je blesse à 2 puisque j'ai force 12 ou 14, je ne me souviens plus. Fait. Et dans tous les cas, j'ai plus un pour blesser. Je t'en mets quand même que 4 parce que je suis pas de chat. Tu fais combien de dégâts C'est dégâts 3 flats. C'est chaud. 4 4 T-shirt énergétique. Je suis pas de chat. Et Ça fait 12. A, et gros sneak, on euh, va essayer de faire quelque chose, mais c'est compliqué. Non, non. Le monsieur est, est décédé. Ah de... oh là là, il est décédé, le big boss. Staff, on va venir engager ce monsieur-là. On est venu engager ce machin-là et on se rapproche comme ça. où je vais quand même te taper dessus par euh, acquis de conscience. Le choc attaque gun. le canon, qui touche une fois. Le canon est cliqué Blesse. aussi. Donc euh, au moins il se. Peu importe ce qui va choke. se passer sur ce ouais, corps à corps là. Le là en le fait, l'idée le c'est surtout d'empêcher de tirer le choc ouais. attaque gun et le ouais. canon. Fin Merci. de. Phase de corps à corps. Euh, donc euh, les sentinelles l'ont.. Il y a une sentinelle qui a réussi à charger, qui a fait un mort, et avec toutes les autres pertes, bah, au moral ça a sauté. Ici, il y a quelques gardes qui ont perdu quelques, quelques personnes au retour avec le shock attack gun qui tape, Mais ils tiennent bon et cliquent donc le shock attack gun au corps à corps. Et ici, on a l'archevis Dreadnought qui a réussi à tuer le big boss. Le 1, c'est fait, c'est que vous le 4 est fait aussi, donc t'es je l'ai fait à deux points. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 points sur ouais. ce tour. Maelstrom de Mogor pour ce tour. 4. Critique d'émission, on va le chercher. Et ce sera. Pour critique d'émission. critique d'émission. 5. chez moi. Et c'est chez toi en plus. Tu vas euh, enlever le 44. Ouais. Okay. Ce qui paraît cohérent. Fin de phase de mouvement des orques, bah, tout simplement, on a. On a avancé le, le plus possible pour pouvoir bah, tirer comme des, comme des gros dératés dans euh, nos petits gardes impériaux. Là, ça n'a pas bougé parce que je pense que ça va se finir au cac. Et donc, l'objectif principal étant de désinguer ces mecs-là. Phase psy. Smite. Là-dedans. On va essayer de libérer cela. Ouais. Plus mmh. deux. Est-ce que j'ai un, deux, trois, quatre, cinq mecs. Okay. Cinq mecs. 15, ça fait plus ouais, 15 ça ça fait un... 5 plus 15 ça fait 5 ça passe tout pile, ça passe tout pile et, et ça, ça fait, fait... Ah oui, fait 3 ouais, Dissipation à 5. Est-ce que tu peux jeter au milieu là ah, Super, ouais, ouais, j'ai fait un petit 8. 8. 8 donc il okay, est ici. e ok. Donc là, soit c'est à 6, ah, ah, ça fait un péril, mais ça fait un smite à 10. Après, donc je fais le smite d'abord à des 6. Et ben, j'ai envie de te dire 5. Voilà, c'est annoncé, c'est annoncé, il est beau, il est magnifique, il annonce. Il a du talent. Il, il vit dans le son futur. Son plan génial. Basé sur un jet de dés. <rire> Ce plan génial, voilà, bah, donc du coup, l'unité est, est, est libérée, qui, est délivrée, et va pouvoir en avancer. j'aime sur le gros, pour pouvoir le placer. Pour pouvoir le placer, et tuer la chimère. Eh bien, il va mourir peut-être, parce qu'il fait un péril. Ça péril passe. à nouveau. S'il meurt, ça ne passe pas. Oui. Il euh, faut que je fasse un ou deux pour survivre. Voilà, ça, il fait trois. Et tu exploses, d'ailleurs. Il explose, euh, Il explose. Donc, c'est trois ici. 3, ah, ben bah voilà. Ici, deux, droite. Ah, ben bah ah, bah voilà. C'est bien, ça. Bon, comme dirait l'autre, ça te fera la bite. C'est... <rire> Choc attack gun sur le Librarian Dreadnought, la force. Force 5, 5. on tirs, 2 tirs. Deux tirs. tirs. Deux. Rien, pour l'instant, rien, rien du tout. Donc le gros choc attaque gun Vigilus dans le Librarian, face to face, ils sont là. Force, force 4. 4, on est sur force la faible de force. Mais on est quand même sur Neuf 9, tirs, 9 hein. tirs. Force 4, 9 tirs. Ça doit Je... être 3 fois, une fois. C'est hein. ça 4. 4 fois, donc ça blesse sur le but. Euh, C'est mais... des C'est Là, ça fait une une 1. 1 ah. PV. J'appelle un 6. Voilà, ça voilà. sera la but. Je relance. Est-ce que tu skulls évidemment Voilà, ça, ça se la Lui, il te tire dessus avec son méga un custom slogan. Okay. Force 8 PA-3, dommage des 6 Un tir. Il touche. Shit! Et il blesse. J'ai le droit à une save à 6 quand même. Save à 6. Save 6. Non. Non. Le Ouh. mec héroïque. Le mec héroïque. Oh, c'est cassé de partout. Ouh, oh oh le oui! Mec <rire> ça, est le mec héroïque. Scandaleux. à 29 points. Fin de phase de tir, ça a quand même bien déblayé. Hein. Il y a un personnage qui a pris cher ici. Il y a le Librarian qui a été tué. Les pillards qui ont atomisé, euh, stratosurisé même une escouade de garde. Et là, on est sur la phase de charge où la bande de boys euh, fusionnée charge les gardes ici en passant allègrement par un cratère avec un moins pour charger, mais ils s'en fait cognent. Fin de la phase de cac, sans surprise, la bande de boys a euh, stratosphérisé l'escouade euh, de garde qui était ici. Il fait, fait assassinat, assassinat, plusieurs fois d'ailleurs, deux points et un deux points. Euh, guerre, psychologique. Et guerre psychologique. Tirage guerre psychologique. Tirage d'Arkhan, donc il ne marque pas de déternel à ce tour-ci. Pas ci. de prisonnier, et défendre le 1, tenez la ligne, défendre le 5. Défendre le 5, défendre le 1, tenez la ligne et pas de prisonnier. Défendre le 1 va donc être défaussé. C'est parti. Fin de la phase de mouvement pour l'Astra Militarum. Donc, euh, Darkhan l'a très bien résumé. Il peut plus prendre grand-chose de l'objectif. Donc, du coup, l'idée, ça va être de faire un maximum de morts. Euh, et essayer de faire du Maelstrom. Phase de tir. Phase de tir. Donc, on va, avoir, euh, on va commencer par Harker qui va tirer au bolteur lourd là-dedans. Il va faire un full touche. Il va blesser à 3, plus. il va rien faire du tout. Voilà, ça c'est fait. Wyvern, dans ah, les là, mecs. Là, ça va euh, moins déconner là. logiquement. Là, Wyvern. Oui, oui, euh, oui, ouais, bah, pas du tout, oh, en fait, hein, parce qu'on va relancer ça déjà. Voilà, ça fait 14. Ok, pas plus rire, le toujours. à 4 plus re-roll. Il okay, me grignote. 5. Qui charge du mépris. 5. 4 4, 4. Euh, Phase de cac euh, okay. le charge de Donc le patron Blood, il va charger le Shock Attack Gun, le Meg Gun et tu le voilà. Smash Gun et tu n'auras pas d'Overwatch parce que Pas d'Overwatch grâce à l'ange. Pour l'ange. Euh, ça... Smash Cap, magnifique euh, charge à euh... ah. 7, ça passe. Au pire, je rerolle l'échelle, voilà, je crois qu'on là à peu près. Allons-y, Straken pour commencer. 6. Ouais, ça va être bon. Ça va être pas mal. Tac. Le prêtre juste à côté. 2. Bah, du coup, c'est... Non, mais ça, ça... ça va. Non, non, je suis à 3, les enfants. Tu es à 3 Je suis à 3. Putain, tu... Je fais à moins de 3, plutôt. Shot. Tout sur le choc attack gun. Tout sur le choc attack gun, oui. Euh, je te laisse à 2+, plus, voilà, ça fait 4, T'as quatre t-shirts énergétiques, quatre t-shirts énergétiques. Ouais. Ah, C'est le décès. Pas de prisonnier, réalisé. Attends, Maintenant. Maintenant là-dedans, on va faire, on va faire ouais. le prêtre qui a quatre attaques. Le prêtre. Qui touche à 4+. plus. Ouh, quatre. il est chaud. Il... Attends, il est élotes. Il les élotes effectivement, donc il peut reroll ça. Euh, du coup, il touche 3 fois, il a force 3, donc il blesse à 5+, plus. il blesse une fois. Pas de t shirt du mépris Pas de t shirt du mépris, un, un prêtre meurt, enfin, un mec meurt avec le mm. prêtre. Straken, maintenant, Straken, il a 4 attaques de base, plus 1, de lui, plus 1 à cause de lui, plus 1 à cause du prêtre, donc il a 6 attaques, il touche à 2+, plus. il ira 2 fois, parce que bon, pas de chat. Euh, Force 6, donc je suis à 3+, plus. je t'en mets 3, t'es à moins 10. 2 dégâts de 2 je crois. Sur moins 1 ouais. dégâts de 2, de toute façon on s'en fout. Et c'est dégâts de 2 dans tous les cas. Donc fin de ouais. tour, pas de prisonnier réalisé. Pas de prisonnier réalisé à 1 Un point seulement, ouais, je garde. Point. Je défausse défendre l'objectif 5 que je n'arriverai jamais à marquer. Et donc je me retrouve avec un tenez la ligne que je ne vais à mon avis pas pouvoir marquer non plus. Je crois qu'il y okay, a mes okay. derniers tours pour les orques. Non. Ah non, il y a six tours pardon. Chasseur de sorciers, je crois encore faire. Hein, ouais. oui. Défendre le 4, sécuriser le 1 et puissance de feuille traduante. C'est parti. Euh, tu, vas défausser. tu vas défausser Chasseur de sorcier. Allez, le, le, phase le, de le move terminée. Euh, Il y a juste eu un part part désengagement de... ici de la part du canon mais qui va se faire euh, prendre une, coup, une ouais, intervention ouais, héroïque. Une et et du... ici, le mouvement des orques qui ont avancé pour euh, bah, tirer sur les personnages. Et on passe ouais, moi, immédiatement... Ici, ah si, on a un petit sprint. sprint ouais. Pour pouvoir avoir l'objet. Le dad jump. Je vais dat jump mon shock attack gun. Shock attack gun. Ça passe à plus un... Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça fait jump raté. Oui. <rire> C'est pas grave. Il n'y a pas de truc à tuer. Alors, eh On y va. Shock attack gun sur six. le capitaine blood. Oula force 10. 4. Ouh, des ou Chat. Deux. Donc là, il faut que je réussisse deux sauvegardes en vue. Hein. C'est ça qu'on dit. un vue à trois. Ouais, super, j'en ai réussi à rater une. Non, on avait dit qu'on est deux. deux, je vais parce que C'est un faut Deux. Et deux. L'autre, chaque attaque Gun. Celui qui est vénère, hein. Celui qui est vénère. Euh, on y force 8, 4 tirs, 1 des skulls, 2 d'accord, il blesse, à... ouais, il blesse. Ouh, j'ai fait le à... ouais, Il commence à réussir ses save à, ouais. à ça, va 3 plus la débarque, qu'est-ce qu'il se passe Donc 5 pires par personnage, 1 pour le Capi Blood, 1 enfin, pour Archer, 5 et 10. 5 et 10, ok, d'accord. 10 sur Striker. 10 sur Striker. Donc 5 sur le mille. Oh là là, voilà. Le centilé. Dont un daca, non Ouais, t'as deux daca en plus. Il deux daca en plus. Je refais la blessure ici, voilà. Deux daca en plus. Deux daca en plus. Une bouche. Qui blesse, qui blesse là. Bon. Trois blessures. Dégat 2. J'ai m'a raté une. J'ai m'a raté une. Deux filles pain. Il est mort. Il est mort. 10 mecs sur strike-en sur l'autre. <rire> j'ai un de 1, C'est sur du 3. 3. 3 c'est la 4. Euh, euh, je suis à couler, mais en fait, non Je suis à 3 ouais. donc, donc, ah, pardon, je suis moi. Ah ben, comme l'autre, du coup, oh, j'ai une t PV j'ai perdu PV, donc il me reste 2. Donc puissance de feu écrasante à 1 réalisé et tu commences à défendre le 4 si je ne m'abuse. Et sécuriser le 1, qu'est-ce que tu en fais euh, Je vais le garder. Tu oui. le gardes Tirage maelstrom de de l'arcane. On a toujours tenu la ligne. On tire défendre le 3, sécuriser le 3 derrière les lignes ennemies. Euh, oui, C'est un petit peu tard pour l'avoir. Bon. Défendre le 3. Défendre le 3. Défendre oui. le 3 sera défaussé. Phase de mouvement Donc euh, on a bougé légèrement les sentinelles. Les personnages sont rapprochés du, de la bande ici-bas. Il va donner moins 1 pour toucher Astraken. Moins un peu, je pense. Ouais. -1 pour toucher à Straken, ça ne passe pas, c'est à 6. Voilà. Plus un à la sauvegarde, à Straken aussi. Mmh. Ça ne passe pas, c'est à 6 aussi. Voilà. Bon. Ouais. Ordre, il roule les 1 pour blesser ce monsieur-là. D'accord. Et je pense que ce sera mon seul ordre. Fin de la phase de tir, euh, tout le monde a tiré sur cette bande-là, et on a fait combien de morts 8 morts. Tac, je te charge, voilà, ça roule. C'est bon. Du coup, le copain... Le straken il fait rigoureusement pareil, 5, ah bon. on y va, tiens, on va commencer par le prêtre. Il y a 5 attaques le prêtre, euh, touche à 4, ne peut même pas vendre les rolls. Euh, blesse à 5, tiens, je t'en mets 3. 3 blessures de prêtre. 3 morts pour l'instant. 3 morts. Ah. Il attaque de straken. Touche à 2. Euh, blesse à 3. Je t'en mets 3. C'est confiant dans le t-shirt. Pas de t-shirt. trois morts de plus. Donc lui tape, le, lui, tape lui et les trois autres tapent lui. Ok. Donc. Sur le prêtre. C'est pas content. Pour le, je vais reroll. A4. Ah, il, il, il, il meurt comme une merde. Le, le prêtre est mort. Machin. Il n'y a pas de reroll pour toucher. Bon. Le retour de l'Arcane, il marque, tenez la ligne et sécurisez le 3. Ouais, Félicitations. Ok, et, et je vais défausser les et tu dé mines, dé je derrière les ennemis. Donc, Mogan ne défend plus l'objectif 4, ça va être son tour 6. Où il va tirer Une carte. Non, non une deux cartes. Carte. Sécuriser, euh, défendre le 6 et sécuriser le 1. Euh, défendre le 6, tu le défoses automatiquement. Car tu peux... Si, pardon tu peux le faire, parce que moi, j'ai encore un tour. Mmh. C'est moi qui ne répondre pas défendre. Bah écoute, euh, je vais te laisser le 1, il est... Euh... Bon, en fait, tout est chez moi, là. J'ai le 6 chez moi. J'ai le 6, bah, je vais t'enlever ça. Non. Donc, fin de la phase de move orc très rapide et dead jump des orcs. Donc, je dead jump les puisque je vais le les sur le butif 4. On y croit. 5. Euh, passe, parce que pas je pas. suis à plus 2. Absolument. 1, 2, 3, 4, 5, plus 15. Plus 15, donc on est à plus, plus, 2. plus 2, le Dad jump fonctionne. Feu avec les lootas sur le euh, les sentinelles. Euh, non, feu avec lui d'abord. Avec le shock attack gun d'abord. Celle qui a encore 6 PV. Sur la sentinelle full PV. 4 en force. 8 tirs. C'est un descule. Il a fait 3 da c'est un discule. 3 fois D6, elle, elle est morte. Elle pète. Et elle explose. Et il lui reste combien de 3 PV Il lui reste 2 maintenant. 2. Deuxième choc attack gun. Deuxième choc attaque gun pour la dernière sentinelle. Force 5. 6 tirs. Oh c'est beau vescule. Daka. 5, 1, 1, dégâts. 1, les roll. 5, 6. et voilà. Et la dernière sentinelle et a sauté et, et le, le canon de... va tirer sur le perso là-bas. Ça blesse, Les deux blesses. Oui. Sur 8, 2, 5. Euh, dégâts parce que je pense qu'il a pas envie. 7. 7 dégâts, bon bah voilà. Charge peu oh ouais. plus à 9. On prend des dévers, parce que c'est Allez On y croit, on y va, on sait pas. Oh oui La charge à 11. Bon, on avec... eh bien, on a des loutas qui vont enterrer euh, le pauvre Compagnie Commander, qui reste... Ça non, le Psyker Primaris. Et en plus, prendre les objectifs. Donc, fin de la phase de CAC. Euh, Orc évidemment. Mogor a mis un seul orc pour taper sur le Psyker Primaris et ensuite l'a loqué au corps à corps pour éviter de se faire tirer dessus à la phase suivante pour ainsi avoir ces deux objectifs et euh, empêcher Darkhan de scorer sur son dernier tour. Donc comme Alstrom, Mogor score sécuriser le 1. Le 1, 1. Sécurisé le 1 deux fois, c'est un beau tirage. Et, Et, on que on tu le 4 euh... Et tu commences à défendre le 4. Donc ça, je ne peux pas le faire parce qu'il n'y a pas de figurine à 10 PV sur la table. Défendre, je ne peux pas le faire au dernier tour, comme on sait qu'on a que 6 tours. Objectif critique de mission, on va regarder ce que je vais me On espère que ça suit sous la wizard. Ce sera le 1 euh, qui est sous les euh, Louta. Voilà, sous les Louta. voilà. Ouais, ah, question, on arrive sur une Ça, fin de partie. Oui, donc lui, c'est pas bon. Si on remarque que lui, tu me diras à 11, il, peut peut à 11, il y est. Tac. Donc lui, il ne bouge pas parce qu'il ne fera jamais rien, ce monsieur. Lui, 11, 11, il y est aussi. Tac. Ok, psy, est-ce que j'arrive à oui. te caler un smite avec un dé Non. non. Euh, donc l'autre, est-ce que j'arrive oui. à te caler un smite un peu vénère Oui, enfin normal, quoi. Donc d 3 je t'en mets 2. Euh, bon, voilà, je te fais 2 fout. Oui. Je ouais. genre, as commandement... bah, du coup, t'as commandement 12, donc en fait, tu peux faire un commandement 4, 13, donc euh, il paraît arrivé. Euh, donc, fin de... fin de tour. Fin de tour. Fin de game, sixième tour, on finit sur un 20-0 pour l'Ork. Euh, une game hyper intéressante parce qu'on a vu qu'il y avait plein, plein, plein de moments où, en fait, euh, Darkhan a réussi à gratter des points, à, à s'accrocher, etc. On finit sur un score de 20-0, mais qui aurait pu être totalement différent. Parlez-nous-en un petit peu. Alors totalement différent, euh, pas après le tour 1, parce que moi j'ai fait deux erreurs au tour 1 qui me coûtent ouais. très cher, donc mm -hmm. qui en fait m'obligent à gratter le fond et à, début, à, ouais. à remonter, remonter, ouais. enfin à essayer de remonter comme je peux. Euh, donc là après, ce qui enterre définitivement le 20-0, c'est donc ton tour 6, Mogor. Alors je te laisse expliquer ce qui s'est passé. Ah bah, enfin, on a dit... jump avec une charge qui réussit, euh, ouais. on est à peu près à 50 donc, euh... Là, c'est passé. La dernière fois qu'on avait joué ensemble, c'était pas passé. <rire> voilà. Mmh. Euh, c'est une charge qui me fait gagner 6 points de game euh, et qui n'en fait pas gagner 5. Euh, ouais, euh, okay. Du coup, j'en perds 5. Donc, si jamais je rate la charge, le résultat final de la game, c'est 16-4. Mmh. Donc, on voit qu'il euh, faut toujours se battre pour aller chercher des points. Ouais. Euh, là, en l'occurrence, ça n'a rien changé sur une partie individuelle, mais non, sur une partie sûr. en équipe mmh. euh, type ouais. ETC il euh, faut y aller jusqu'au bout. Aujourd'hui les, les scénarios sont hyper équilibrés, permettent de marquer des points pendant et surtout des points à la fin. Donc là c'était une illustration ouais, parfaite de, de ce que ça avait donné. Et Surtout que, en plus ce qu'on avait vu c'est que même s'il a fait et il a mis cette erreur euh, euh, au tout début, et bah, il y avait quand même une chance de pouvoir gratter des points tout au long de la partie et pouvoir quand même sauver jusqu'à 4 points ça aurait pu être ça. Donc ça veut dire que si tu n'avais pas fait ton erreur, en fait, la game aurait pu être totalement différente. Euh, totalement différente, peut-être pas. Ce qui aurait changé vraiment la donne, c'est si moi j'avais commencé. Ça c'est ouais. euh, ah bah, oui. sûr, mais bon, après, voilà, c'est normal. Oui, avec des si, on coupe des forêts euh, aussi, puis, mais... Je te fais. Mmh. Mmh. Euh, après la dernière fois qu'on qu avait joué ensemble avec des listes assez similaires, bah, pour le coup le score était vraiment inversé puisque c'est moi qui ai gagné un zéro à la fin. D'accord. Aucun 5 je me souviens mais plus. c'était un on en revient plus ou moins à ça. Et, euh, et en fait, là, euh, donc là, ce qui change aussi, c'est donc la table. Ouais. Parce que là, là pour le coup, dans la, la table La table le déploiement aussi euh, oui. qui, qui joue pas mal. En hein. fait, là, j'étais là, je suis pas capable de cacher trois wyverns sur la table. Du coup, en fait, je pars. Comme je ne commence pas, en plus je pars avec pas la puissance de feu en moins. Mm. Donc, du coup, ça m'oblige essentiellement à beaucoup plus les rames. Ouais. Euh... C'est vrai que dès le T1, bah, tu l'as complètement castré au niveau de sa puissance de feu. Deux wyvernes en moins, deux escouades de, de, de mortiers en moins, c'est mm. énorme. Quoi. En fait, plus la table est bloquante, plus la partie est à l'avantage de, de Darkhan. Ouais. Après, du coup, tu as, as essayé de faire plein de tricks de placement pour éviter d'avoir des dead jump répétitifs ou, euh, ou des gens qui, qui, qui, qui, qui arrivent mm. trop vite dans tes lignes. Mais bon, euh, tu as eu quand même une, une dose de réussite euh, plus importante que la moyenne. Un peu de chatte. Ah bon, mon, mon, mon premier tour était, euh, était, était plutôt, était, plutôt était pas puissant. puissant. Ouais. Mais ce n'est pas inhabituel avec cette liste-là. Ouais, oui, oui, oui. On ne va pas trop changer. C'est plus la, la, la, la suite de Oui, c'est derrière. Où, je me suis dit bon là, là ça commence à monter la stat mmh. haute tu vois ouais. mais ton premier tour m'a pas mmh. paru face à tué deux wyverns avec ma liste oui non ça c'est normal c'est les, les réussites ça. derrière avec mais, euh... mais par contre j'ai tué les wyverns avec le talent c'est-à-dire <rire> 4-6 pour blesser ouais. <rire> euh... ouais, c'est ça, ça. Ah, mais non, bon, en tout cas c'était une très belle game moi je suis très content parce qu'on a pu voir plein de, plein de choses différentes euh, des listes euh, qu'on voit beaucoup mais au final euh, qu'on sait pas forcément jouer parce que c'est bien beau de faire des copier coller de certaines listes qu'on peut voir à l'ETC ou ce genre de choses là mais Savoir les jouer et savoir sortir les rames quand ça ne fonctionne pas, et savoir la dérouler correctement et garder une stabilité, marquer du point quand on la connaît bien et que ça se déroule bien, c'est hyper important, tant au niveau du jeu solo que du jeu par équipe. Et on voit que vous êtes tous les deux des joueurs de jeu par équipe parce que vous ne lâchez rien du début à la fin. Toi, je veux tu as lâché zéro concentration, sauf à un moment sur cette histoire de, de cordon que tu as mal ah, un fait, où tu n'es pas allé chercher tes auras et euh, Darkhan qui, euh, à un moment où il a vu son erreur, bah, est allé chercher le reste des points, comment gratter du Maelstrom, du KP, etc., etc. Donc, donc euh, voilà, merci beaucoup pour, euh, pour votre temps. Ben, merci beaucoup pour votre euh... ah, ben, C'est avec grand plaisir. Euh, donc, vous êtes la deuxième partie euh, mm -hmm. de la Compète de, de la Cookies Cup euh, organisée par Commander TV. Donc euh, le champion... Ce Microustillant est donc Mogor. On le félicite, bravo à lui. Wow. <rire> euh, tu es donc euh, qualifié pour la suite des événements. où Avec On plaisir. affrontera les champions des autres, des autres équipes. Euh, on le redit d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour pouvoir participer, n'hésitez pas à contacter la chaîne. En tout cas, euh, merci beaucoup, euh, encore une fois, à vous deux. N'hésitez pas à liker, partager commenter euh, cette vidéo euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, euh, Twitter... Euh, Instagram et que sais-je. Euh, je, ne, je ne connais que Facebook, hein, pour ma part. On évite sur LinkedIn, parce que bon, ça fait pas très pro. <rire> Mais euh, voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis, on vous dit à très bientôt, les seigneurs de guerre. Ciao